Bienvenue à Weedman, capsule numéro 187. Aujourd'hui, je vous fais la review d'un produit très attendu des abonnés de Weedman, très attendu des haters et surtout, surtout, très attendu des fans de la SQDC. Un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, un produit de la compagnie Afria, le Monkey Glue de Good Supply. Alright les boys, on est chanceux. Un produit avec 18,23% de THC. En haut 18, un fumeur euh, habitué, euh, en, en généralement pour son argent. Euh, en haut 18, là, euh, ça commence à être sérieux. Good supply, euh, vraiment quand même assez content de cette compagnie-là. On sait là que euh, c'est une compagnie euh, qui ne coûte pas trop cher. Euh, souvent des cannabis là, à 20$. Euh, quand on regarde ici, là, Monkey Glue, 19,70$. Euh, Good Supply, là, vraiment, c'est un petit peu le bas de gamme là, de Afria. On sait que qu'Afria euh, ont acheté Broken Coast. Donc, euh, Broken Coast, on sait, hein, c'est vraiment du 5A. C'est pas vraiment là, du 3A. C'est vraiment la grosse, grosse qualité, Broken Coast. Le prix vient avec. Euh, on sait qu'Afria nous ont sorti aussi euh, Rift. Euh, on sait qu'est-ce que euh, Winman euh, pense de Riff. Des très bonnes, des très bonnes arômes, des, vraiment des goûts là, fruités, sucrés. Il euh, n'y a pas vraiment de cariophyllane avec Riff. Mais la qualité des cocottes là, pour des produits à 27-28$, ça pourrait être quand même être mieux. Euh, J'espère et j'imagine que Riff là, va peut-être descendre aux alentours de 25-24$. Seulement l'avenir nous, nous va nous le dire. Donc, Good Supply, 19,70$, 11222, 22, on a 18% de THC. Euh, ici, là, on sait que la SQDC a changé son site internet. Euh, quand on parle là, des terpènes, des arômes. À place de mettre 4-5 terpènes, 4,5 arômes, ils ont été vraiment plus précis. Ici. Euh, ici, là, comme terpènes, on y va avec cario euh En haut du site, c'est écrit cariophyllène seulement. Avec un petit signe de poivré. Et puis en bas, il y a un petit peu plus de terpènes, il y en a trois. cariofilène, humulène, myrcène. Euh, myrcène, c'est ça qu'on retrouve dans le pinkush. Et puis euh, cariofilène on en retrouve pratiquement partout. Euh, ici, la ronde naturelle, ils disent terreux. Le monkey glue, euh, variété monkey glue, est-ce que ça existe euh, sur les fleas? J'en doute, je vais aller voir ça. Euh, le UK, euh, le MK Ultra tantôt là, de la dernière vidéo euh, l'abonné euh, qui est même aussi YouTuber Ouide, -E, allez vous abonner à sa chaîne euh, il fait du très bon cannabis il m'avait envoyé aussi là, du euh, Big Devil qui était très bon Ouide euh, m'a dit que euh, le MK Ultra de la dernière vidéo il est mélangé avec du OG Kush donc c'est pour ça qu'il goûtait comme un petit peu le Girl Scout Cookie qui a du OG Kush. Donc, euh, félicitations à David là, qui m'a envoyé ce MK Ultra. là. Donc, quand on arrive ici là, euh, sur Leafly, pour savoir là, si le Monkey Glue serait peut-être un petit peu identifié avec une description, on va aller voir ça. Euh, Je n'ai pas ça sur le site là, de, de Leafly. Je vais vous dire la vérité je l'ai essayé, le ciel est fermé, tout ça, euh, j'ai reçu plusieurs commentaires sur Instagram, euh, des commentaires un peu variés, tout ça, mais il y avait un commentaire de quelqu'un, je me suis plus équi, là, qui, qui m'a donné le goût peut-être d'acheter deux sachets, j'en ai acheté deux, l'autre je l'ai euh, entamé et terminé, euh, je pense que c'est la vidéo que t'attendais. attendais, euh, le monkey glue à l'intérieur de ça mon ami, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir, on sait qu'est-ce qui se passe avec Riff, excuse-moi, avec Good Supply, le jangui, euh, vraiment un bon petit goût, euh, Riff, on est jamais vraiment déçu. Euh, on s'attend à quoi avec les cocottes à 19,70$, c'est pas tant grave, puis les arômes sont quand même assez agréables avec Riff, moi d'après moi, euh, vu que Riff et Good Supply c'est la même compagnie, c'est Afria. Mais pas j'ai l'impression que c'était du mauvais stock de Rift qui a envoyé à Good Supply. Bon, je commençais pas à analyser avec ça. Euh. N'y va pas. Écoute. Ce produit-là, 19,70, il y a le petit goût de gazé. C'est ça qu'il faut que tu achètes, man. Toutes les vidéos pour trouver le produit qui coûte pas cher, qu'on aime. C'est le qui glue, mon homme. Euh, j'ai un petit peu là, du fond de sac. Euh, Est-ce que je suis fâché? Comme je te dis, à 1970, bon, ça ne t'a pas à grand-chose. là. Euh, il est super beau, man. Il est super plein de tricômes. Vraiment, vraiment. Mais il est tout décrissé. Moi, tu sais ce que j'ai l'impression? On dirait que c'est du Hawaii Heartbreak magané. On dirait que c'est du Hawaii Heartbreak euh, manqué ou euh, légèrement modifié. Mais je vais fumer ça, mon âme. Puis, euh, vu que j'ai découpé l'enveloppe, je vais mettre ça dans un petit pot que Jean m'a donné. Et je sais pas ce que j'ai eu ça. Je sais pas si c'est quelqu'un qui m'avait donné ça. Ou je pense que c'était dans des, euh, des échantillons, dans des pots de euh, la SQDC. J'avais reçu des beaux Vedas. C'est là ici. C'est des petits, petits, petits, petits. ben euh, j'ai joué un peu avec. Peut-être peut une petite affaire, là. Mais, tu sais, des fois, on peut mettre un, un Boveda puis on peut peut-être le plier. Tu sais, on veut le rentrer dans le contenant. Euh, il a percé. Il a percé. Donc, c'était un liquide transparent qui euh, est à l'intérieur. C'est la première fois que ça m'arrive avec le produit Boveda. On sait que ça, c'est pour euh, réhumidifier ton cannabis pour pas qu'il devienne trop sec. OK? Euh, peut-être prendre le plus gros modèle ça c'est un compétiteur là, mais peut-être prendre le plus gros modèle j'avais jamais eu de problème avec le plus gros modèle donc euh, je vais les utiliser euh, pour mon monkey glue mais euh, ça se peut que je les jette après là. ça me tenterait pas qu'ils déchirent puis que je m'en aperçois pas puis que je le mette dans mon contenant ok pis que là ça se mélange avec mon cannabis le monkey glue man il goûte gazi OK, c'est pas la wire break. La wire break est là là, mais c'est dans, dans nos arômes là. C'est vraiment dans nos arômes, euh, les boys. Hey moi, boy, c'est pas ça que j'aime comme arôme! Ok, ok. Mais si t'aimes l'arôme gazy, OK, pis t'es cassé, pis t'as plus une crise de scène, pis ta carte de crédit est loadée ben que euh, là, mon vidéo ça fait 7 minutes. On dirait pas de niaiserie. On la continue comme ça. Alright les boys, ça va bien, ça va bien. Pas gros cash, t'ajoutes le qui glue, pis tu me remercieras plus tard. Alright, les boys. J'en ai déjà fumé un 3.5, ok. Ça fait une semaine de ça, deux semaines même. Fuck! Non! Ah, si! Ça a revalu tout mon chandail. Calic! Ah, man, je suis chanceux, j'en ai pogné là-dessus la moitié. C'est bon un plateau, mais j'avais mis ça sur mes euh, pots de canopie. C'est la seule chose à quoi qu'ils servent. Pour que mon plateau soit surélevé. Puis là, je l'ai accroché. C'est pas pire, c'est pas pire. C'est pas pire, on est correct, on est correct. Alright. Non, c'est vraiment euh, le cannabis. Euh, le le Hawaii Heartbreak, vraiment une découverte. Euh, le monkey glue, mon gars, euh, tu veux savoir c'est qui le gagnant du top 5 cannabis euh, pas trop dispendieux? C'est le monkey glue mon homme. Euh, si t'écoutes cette vidéo là, t'as déjà la réponse. Vraiment... Euh, S'ils si sont capables de faire des cannabis à 19,70 euh, avec une, une arôme comme ça, pourquoi t'en fais pas plus? C'est ça que le monde recherche. Tu comprends? Mais là, la fria, euh, ils ont allumé là. La frio, ils ont allumé, ils ont sorti le Monkey Glue, ils ont sorti Wild Break. Ils savent un peu où ce s'en vont. Puis pour parler un peu des arômes, euh, vous savez qu'il y a une nouvelle compagnie qui est sortie à la SQDC. Ça s'appelle euh, Natural, Natural, euh, Peace Natural. Mais je vais vous dire que j'ai déjà essayé deux produits d'eux. Euh, un, grâce à Jean, c'était le Dance All. Vous pouvez aller voir la vidéo. C'est la vidéo numéro euh, 137. C'est un produit avec du CBD. Dance Hall de la compagnie Spinach. La brand Spinach. Qui est Natural. Peace Natural. Peace Natural. Peace Natural font Spinach. Spinach font Dance All. Vidéo 137. On va voir ça. Mets un pouce. Puis aussi, j'ai fait... Euh, il y avait un gars de l'Alberta qui m'avait donné un contenant de Cove. Peace Natural, ils font Cove, et puis Cove, écoute là, c'est ça que je veux te parler là, écoute, Cove, le nom ça s'appelle Rest Reserve, ok, écoute ce que je te dis, tout le monde me dit, hey uh, Weedman sur mon Instagram, ok, tu vas capoter, il uh, y a un produit qui s'appelle uh, Rest Reserve, uh, la compagnie c'est uh, Cove, puis ça vient du producteur uh, Natural Pat, Natural, uh, Peace Natural, Peace Natural, Comment ça, je vais triper là-dessus, le produit euh, Rest Reserve? Ben, la variété, c'est Pink Kush avec du Boba Kush. Ben, moi, je l'ai déjà essayé. Puis, ça goûtait pas du tout, du tout, le Pink Kush. Loin de là. Donc, euh, vraiment, le mélange, le Pink Kush, Boba Kush. Je sais pas si le Pink Kush avait juste 10%. Mais, c'était pas 50-50. Alright. Donc, euh, je vais essayer le Monkey Glue. Il est super bon, man. Je comprends pas pourquoi ils disent euh, euh, euh, euh, cariophilène. Euh, je sais que le pink kush. il y a le myrcène. <coughs> Puis là, ici, le myrcène est la troisième terpène. Même que euh, le pink couche de Grell. Lui, c'est pas le myrcène qu'ils met. Je pense qu'ils met le caryophyllène. <coughs> je sais que le Awire break c'est du Edstash. Encore une fois, j'ai été voir sur Leafly, et puis, euh, il n'y a pas de description pour le Headstash. J'avais pensé que le Headstash, il y aurait eu un croisement de OG kush Donc, si le Headstash, le Hawaii Outbreak, avait du OG kush je serais sûr et certain que le Monkey Glue, ça serait du Headstash manqué. Ouh. Il est super bon. Il est moins bon que la Wild Break. Là. il est moins bon que la Wild Break, là, mais il y a un goût de gazi, et puis, euh, c'est ça. Allô, man, il est super beau, man. Il y a beaucoup de tricônes. La cocotte est pas belle, elle est, elle est toute cassée. Euh, c'est pas assez protégé là-dedans, peut-être qu'avec le transport, ça se fait maganer un peu. Question de humidité. Euh, Là, ça me gosse, ça, les petits. Je pense que je les mettrai même pas. J'ai vraiment peur Les percer. Ils euh, sont vraiment rigides. On ne peut pas vraiment les plier. Pourquoi tu les plies? Allez, arrête, man. Mais, euh, je dois avoir l'humidité, ça. Un peu sec, un peu sec. Euh, pas mal sec, pas mal sec. Euh... Un peu moins risenu que j'avais pensé. Euh, mais il est bon. J'aime le goût, mon homme. J'aime vraiment le goût. Euh, vraiment, vraiment un bon goût. Pour le prix, là, ça, ça vaut toutes les arômes que j'ai essayé dans les 20$. Vraiment, vraiment, là, euh, monkey glue. On pense toutes que ça ne pas être le Gorilla Glue. J'avais essayé un Gorilla Glue de Yannick. Il m'avait envoyé une cocotte là, de qualité, mon ami. Là, vraiment, là. Euh, qualité grill, là, tu comprends-tu, là, euh, c'était pas de la shit, man, c'était vraiment de la belle qualité, le Gorilla Glue. Peut-être que j'ai l'impression que le Monkey Glue, c'est peut-être un Gorilla Glue modifié un peu, là, euh... Gorilla, Monkey, peut-être un petit lien, peut-être un petit peu un marketing... Là, vient pas me donner de la merde, là, puis me dire là, hey, il euh, est pas aussi bon, il est pas aussi bon que la wired break. Il est moins bon que la wired break, mais il a le goût de gazi. Puis la cocotte est toute pétée, elle est toute pétée. Je sais qu'elle est toute détruite, le gros là. Mais. Euh... C'est détruit, là. C'est détruit, là. C'est tout détruit, là. Tu sais, c'est quasiment... C est... C est... Il y en a qui vont briser ça, ils vont partir en peur, ils vont être en tabarnac, mais... Si t'aimes le goût gazé le goût va être là. Le 18%. Je suis tellement content d'avoir trouvé ça, je le filme même pas, man. je veux trop te le dire, je veux vraiment que tu comprennes que... Si t'aimes des petits goûts comme moi, là... Ben... Comme je te dis, là... Euh... C'était juste 20$, là, ça, ça va être sold out, c'est sûr, sûr, sûr. Il n'y a pas. C'est déjà backorder, là. Il n'y pas sur le site internet. Vraiment euh, excellent. Alright, les boys, euh, je te laisse là-dessus. Il va y avoir d'autres vidéos qui s'en viennent très bientôt. Euh, Donne-moi un pouce, s'il te plaît. Et puis, euh, à la prochaine